A ton avis, est-ce que je suis un vrai cuisinier Aujourd'hui, vous l'avez compris, ce ne sera pas un épisode de À votre table, mais ce sera plutôt un épisode spécialité, une petite FAQ des familles qui n'est pas très originale mais qui fait toujours plaisir. D'ailleurs, moi je dis FAQ et pas ASK parce que je ne suis pas à la mode et ASK ça fait un peu chaîne de fragile branché c'est très dur à dire. Une dernière chose avant de commencer. Vous avez au final été très nombreux à participer au dernier moment à la FAQ. Du coup, je ne présenterai pas tout le monde, mais ne vous en faites pas. J'ai lu tous vos commentaires et j'y ai répondu pour la plupart à ceux qui ne seront pas présents dans la vidéo. Je vous remercie et sans plus attendre, trêve de bavardage, je réponds à vos questions. Que fais-tu comme métier dans la vie Je suis cuisinier. Tu as fait un bac pro cuisine ou un CAP j'ai fait un bac pro. Je voulais savoir ton parcours scolaire. As-tu fait un CAP cuisine Non, je n'ai pas fait de CAP cuisine. J'ai fait le bac pro en 4 ans. C'était à l'époque, on avait 2 ans de BEP et 2 ans de bac pro. À la suite, j'ai été recruté dans une école, euh, une école privée où j'ai fait un bac plus 1 là-dedans qui m'a permis de me former à gérer une équipe, à gérer un restaurant, à gérer des menus. J'ai même fait du théâtre dans cette école. C'était sur Paris et c'était très sympa. Des chips, c'est super bon. Est-ce que t'aimes ça oui. Tu pourrais faire une vidéo avec les lieux en France où manger des produits insolites. J'ai prévu de faire ça, en effet, mais ça arrivera pas de suite. Depuis quand cuisines-tu D'où vient cette passion Alors si je prends en compte uniquement mes études plus mon expérience professionnelle, je cuisine depuis plus d'une dizaine d'années. Et d'où me vient cette passion euh... C'est une bonne question, je crois que j'ai toujours fait à manger. Quand ma mère me demandait de partager aux tâches ménagères, je faisais à manger. Je préférais faire ça que de que de faire des trucs chiants, comme nettoyer les toilettes. As-tu déjà mangé de la matière humaine ou un élément venant d'un corps humain Exemple, excrément, placenta. Oui, je sais que c'est dégueulasse, mais bon, voilà. Et si oui, est-ce que c'était bon Et sinon... Quel goût, ça Je sais pas ce qui va pas chez toi, l'ami, mais... C'est une question très étrange. Alors, et pour y répondre, non, je n'ai jamais mangé de placenta ni de caca. Voilà. Tu es passionné par la gastronomie en général ou tu es juste curieux Eh bien, un peu des deux. As-tu travaillé auparavant dans un restaurant Sinon, d'où te vient cette passion pour la cuisine étrange Alors oui, j'ai travaillé auparavant dans des restaurants puisque j'ai environ 7 ans d'expérience professionnelle euh, dans le milieu. Eh bien, cette passion pour la cuisine étrange me vient de ma passion pour le voyage. J'adore voyager, j'adore découvrir des, des cultures différentes et j'adore voir euh, l'adaptabilité des hommes par rapport à leur milieu. Ça, ça me rend fou, je trouve ça incroyable. As-tu l'intention de faire des voyages culturels et de découvrir des plats directement à leur source Eh bien oui, en effet, et pour moi, ça serait l'évolution ultime de la chaîne. Faire une petite émission où je vais dans les pays découvrir les spécialités chez l'habitant. Bien évidemment. As-tu commencé à t'intéresser à la culture culinaire au cours d'un voyage Non, c'est venu bien avant, quand j'étais petit, j'ai toujours aimé les émissions de découvertes, de, découverte, de voyages et d'aventures. Comptes-tu découvrir de nouveaux plats au cours de voyages Oui, mais pas pour de suite. Peux-tu répondre aux petites questions bateau du style « ton âge, ta formation » Ma formation, j'ai déjà répondu, et pour mon âge, j'ai 26 ans. Pain au chocolat ou pain au chocolat J'ai pas l'impression que tu m'as laissé le choix tu faire une vidéo spéciale sur la Belgique Non, mais c'est une bonne idée. Ouverture de colis Alors oui, je serais ravi de les ouvrir en vidéo. Si vous décidez de m'envoyer des petites choses à déguster ou des spécialités de chez vous. L'adresse mail est en description et dites-moi ce que vous voulez m'envoyer, je vous dirai si c'est possible. Un compte Instagram à partager Alors j'ai un compte Instagram mais je ne l'utilise pas, je ne suis pas trop réseau sociaux. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le que je leur mette à jour. Combien de temps prends-tu pour faire un à votre table Alors pour ce qui est de l'écriture, du montage, de la finalisation et compagnie, ça me prend entre 35 et 36 heures en moyenne. Quel à votre table préfères-tu Eh bien je préfère euh, le Kazumarzu. Le Kazumarzu c'est l'un des premiers qui a commencé à marcher et je suis fasciné par ce fromage. Quel produit que tu as présenté dans les à votre table préférerais-tu goûter bah, Le Kazumarzu, pareil. As-tu encore de l'inspiration et des idées pour l'avenir de ta chaîne Oui, j'ai plein de projets à venir et je vous l'expliquerai sur une autre question. Abandonnes-tu les trouver l'intrus Non, je prends juste le temps de les écrire bien d'avance pour pouvoir lancer un petit peu euh, des épisodes euh, qui se suivent, quoi, sans que vous ayez trop de temps à attendre entre l'un et l'autre. Voilà. As-tu toi-même goûté certaines étrangetés culinaires As-tu toi-même déjà regardé l'entièreté de ma chaîne Comment se passe la préparation d'une vidéo étrange dégustation Comment choisis-tu les aliments étranges que tu vas goûter Eh bien, à vrai dire, c'est un peu du coup de peau. Je regarde quest ce que je peux trouver facilement autour de chez moi, dans les magasins asiatiques, dans les commerces de proximité. Et à partir de ça, dès que j'ai trouvé un produit qui n'est pas trop cher et qui est intéressant, J'écris un texte dessus, je vais l'acheter, j'invite quelqu'un, on le teste. Et puis voilà, Puis Et c'est aussi simple que ça. Est-ce que tu galères à trouver tous ces plats originaux Alors oui, je galère à trouver tous ces plats originaux. Bonjour, j'aurais aimé savoir comment t'es venue l'idée de cette chaîne et surtout, pourquoi ce sujet, la bise Eh bien, c'est très simple, c'est mon cousin Touf qui apparaît dans d'anciennes vidéos qui m'a offert pour Noël une boîte de Sir stroming. Et là, quand il m'a offert ça, je me suis dit oh « Mon Dieu !» Faut en faire quelque chose. Faut surtout pas juste ouvrir la boîte et faire ah, « on vomit ». Un soir, quand je bossais en cuisine, je me suis dit « Ah mon Dieu, j'ai une idée. » On va en faire une émission où on goûte le produit, on découvre le produit et on en fait une recette un peu spéciale. C'est ce qui a donné les étranges dégustations. Et puis voilà. T'as gagné combien d'abonnés depuis ton salut internet J'ai gagné à peu près 14 000 abonnés depuis mon salut internet. Est-ce que tu penses faire des rencontres abonnées dans le thème des plats que tu nous as présentés et si oui, où Alors oui, ça serait une excellente idée, mais pour l'instant, je n'ai pas prévu d'en faire et si j'en fais, ça sera principalement à Bordeaux ou dans d'autres villes si je suis invité à des conventions. Quels sont les projets que tu as en tête pour la chaîne À un moment, tu auras forcément fait le tour des bizarreries culinaires du globe. Alors c'est une très très bonne question parce que j'ai beaucoup de projets en tête pour l'avenir de la chaîne. Déjà j'aimerais créer une nouvelle rubrique qui s'appellera les étranges cocktails. Je vais vous faire des cocktails un petit peu, bah euh, ben voilà, étranges, qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors ça peut être des cocktails geeks, comme la bière au beurre, parce que je suis désolé. Mais il n'y a aucune bonne recette de bière au beurre sur internet. Les gens font fondre du beurre dans de la bière, ça n'a aucun sens. Personne fait ça. Enfin personne ne devrait faire ça surtout. Du coup, j'ai mis au point une recette de bière au beurre par rapport à des cocktails qui existent, par rapport à ce que, à ce que moi j'imagine de, de cette bière euh, de Harry Potter. Et du coup, j'ai une bonne recette que je pourrais vous présenter. Au-delà de ça, j'ai trouvé une recette de Morito aux orties, enfin que j'ai mis au point, j'ai mis au point une recette de Morito aux orties. Et puis je vais aussi vous faire des, des sirops un peu incroyables, comme des sirops à l'ail, des sirops à l'échalote. Et puis après, je vais pas tout vous spoiler. Est-ce qu'il y a un plat que tu as essayé sur lequel tu avais beaucoup d'a priori et qui s'est avéré bon eh bien, c'est la cervelle. Je pensais que la cervelle, c'était immonde. C'était le seul abat que je ne pouvais pas manger. Et au final, ça s'est avéré super bon. C'est même meilleur que les trois quarts des abats. Quel est ton Disney préféré C'est une super question ça. Quel est mon Disney préféré En général, c'est pas un Disney, mon dessin animé préféré. Mais là, je dirais Wally. J'adore Wally. Wally est un très très bon dessin animé. Ou frère des ours. Ah Wally ou frère des ours. Frère des ours. Alors je vais chanter! Non, non, non, non. Dis à mes arrête amis ça. que je m'en Tu vais. vas faire, ça suffit! Je pars vers un nouveau pays! Chut, Koda, arrête de chanter! Oh. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous donne rendez-vous dans la description car j'ai également répondu à certaines de vos questions par écrit pour éviter d'avoir une vidéo trop longue qui dépasserait ou qui atteindrait les 10 minutes. Pour avoir un peu plus de mes nouvelles et m'aider à faire évoluer la chaîne, je vous donne rendez-vous dans l'espace communauté. C'est un outil YouTube qui me permet de communiquer facilement et efficacement avec vous pour un tas de choses. Merci à tous de votre participation, vous êtes incroyables. D'ici là, portez-vous bien, rendez-vous début septembre pour l'épisode 22 à votre table. La grosse bise, à très vite, Ciao.